J'ai travaillé la question de la jouissance par rapport au désir. Et euh, j'ai commencé par euh, des suggestions qui me venaient d'une visite que j'avais fait, fait récemment à l'époque, c'est-à-dire avant la, la, la publication du livre, euh, au Palais des Siennes, où il y a des de fraîches d'Ambrogio de Lorenzetti qui euh, met en scène ce qu'on peut considérer une bonne vie, disons, euh, une bonne vie sociale et subjective. Et donc je me suis rendu compte qu'à l'époque, c'est-à-dire dans le XIVe siècle, l'idée de jouissances était totalement différente de la nôtre. C'est-à-dire que la jouissance était une jouissance tempérée, une jouissance euh, agréable, mais pas excessive. Alors que notre, notre monde est gouverné par une jouissance surtout excessive, sans limite, comme dit Lebrun Saint-Borne, et, et qui souvent porte au pire. J'ai commencé par Freud et avec l'idée de la jouissance, euh, de la jouissance sexuelle, de laquelle parle Freud. Et alors c'est là, c'est une jouissance qui a été surtout sexuelle, qui était interdite à l'époque de Freud. C'est ça qui provoquait les symptômes chez les hystériques. On sait que Lacan élargit beaucoup les champs de la jouissance. C'est-à-dire que, euh, surtout dans les dernières années, Lacan parle toujours plus de la question de la jouissance, euh, de la difficulté de la mesurer, de trouver une unité de mesure de la, de la, de la jouissance, et surtout des nouvelles formes de jouissance qu'on peut, euh, qu peut travailler à la suite de l'enseignement de Lacan fait recours à un mythe, euh, au mythe des Danaïdes, qui étaient des filles qui étaient condamnées à toujours remplir une, une botte en italien, je ne sais pas, je ne connais pas le nom en français, euh, qui était percée dans les fonds. Donc il y avait un trou, euh, et euh, malgré l'eau qui était renversée dedans, les trous faisaient toujours perdre de l'eau. Et donc c'est ça la jouissance de Lacan, c'est quelque chose qui traverse notre corps et qu'on perd toujours. Donc on a toujours une perte de jouissance, mais on a toujours besoin de remplir notre corps euh, de jouissance. Lars von Trier a fait un film qu'en italien s'appelle « onde del destino », peut-être en français « Les vagues du destin », je ne suis pas sûre. Et la protagoniste, la, la, la, la fille la et la femme euh, qui est au centre du film s'appelle Bess. Et à mon avis, c'était un véritable exemple des jouissances euh, dites masochistes au féminin. À mon avis, ce n'était pas du masochisme. Mais là, je l'explique dans les chapitres dédiés euh, à, à Bess, mais aussi à LOL et aussi à, euh, aux femmes qui euh, disons, ont une jouissance en excès, mais qui est tout à fait autre chose par rapport à la jouissance excessive à la dérive, par exemple, euh, qui, qui, qui travaille à notre époque, par exemple, la jouissance des toxicomanies, la jouissance des addictions en général. J'ai fait un exemple dans les livres d'un cas qui, en Italie, euh, d'un cas de... de, de, de de mort, euh, d'euthanasie disons, euh, sur une fille qui, qui s'appelle Elouane Englaro, qui pendant 17 ans euh, est, est restée en commun. Et donc son père demandait de, la, de pouvoir la, la, la laisser mourir, alors qu'il y avait beaucoup d'opinions contraires, et donc l'opinion publique était partagée entre et, et Et en effet, on avait un, un vrai, euh, une vraie façon de décider de la sorte de cette fille parce que parce que surtout parce que on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui habite l'école de cette fille on ne sait rien sur la jouissance on peut, on peut dire euh, d'un euh, être humain qui est dans les communs et j'ai trouvé un exemple très intéressant de, de comment euh, les concepts de jouissance que Lacan nous a livré euh, peut nous aider à euh, comprendre des phénomènes euh, tellement difficiles euh, comme celui-ci.